Point tu me trouveras Le cœur brisé sur le guet Mais ici la pluie tombe et mourir, sonne en moi Mais nous nous sommes vus À ce moment-là, je suis tombé amoureux Tu m'en mets, tu m'en mets Moi je, moi je, moi je ne peux te haïr un adieu, donc j'irai avec le cœur brisé. Si je t'ai regarder derrière moi, je tomberai Alors prends-toi et laisse-moi être formé. La solitude me donne trop de temps pour penser Et dans mes pour j'ai me commencé à couler. La lune est courte, mon soeur s'envoler. J'y vais tant que je te laisse pour de bon. Mon cœur ne peut battre comme il se doit si je tombe dans la mer. Puis je trouvais un soulagement éternel. Je suis dans tes bras, seulement dans mon esprit. Je peux sentir cette douleur, douleur, douleur, douleur. Combien de temps vais-je suis subordonner Les souvenirs doivent être tes vos yeux, ils brillent comme des. Je le fil en plus les des et je pleurai par mes larmes pellicolées. La solitude me donne trop de temps pour penser, et dans mes souffrances, je me suis perdu. Je te fais et tu ne le vois pas. Les souvenirs se confondent un défi. un temps où je t'ai rencontré Tous les mots que tu m'as dit Et ta voix que résonne en moi être juste hors de ma portée En face de toi, je souris, j'ai mes lames au loin Et je sens mon masque vissé -vis sur mon visage Alors tombe-toi et laisse-moi être trempé. Quand j'essaie de me reposer, je te vois Et tu me rendes dans mes sommeils, dans mes réveils Adieu, laisse-moi être trempé.